Dans cette vidéo, nous allons discuter des hypothèses ad hoc qui est un concept assez complexe qui va imposer qu'on se penche d'abord sur la question des techniques de contre-réfutation comme le changement des règles du jeu, en anglais « moving the goalpost ». Alors dans cette technique, on commence avec un argument qui est modélisé, symbolisé par les cages de foot. Bon, voici mon argument, vous voyez il est central et voilà que quelqu'un commence à les réfuter, à voir les failles Ah, contre-réfutation, on dit ben « en fait mon argument n'était pas là, il était là ». Et on le change un petit peu. Donc ça, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Parfois, c'est parfaitement légitime de modifier un argument, mais à condition que ce soit fondé sur des critères pertinents et que ça ne soit pas fait de manière purement opportuniste, simplement pour lutter contre une contre-attaque. Et si on le fait de manière complètement opportuniste, on tombe probablement sur ce qu'on appelle le sophisme du vrai écossais. Alors pourquoi on appelle ça comme ça Parce qu'il est illustré par un exemple très connu. Personne. n'a Aucun écossais ne sucre son porridge. Réfuté de la manière suivante par un contre-exemple. Mon oncle Angus est écossais et met du sucre dans son porridge. Ce à quoi on répond Ah, mais aucun vrai écossais ne sucre son porridge, sans avoir préciser pourquoi est-ce que l'oncle Ambus n'était pas un vrai écossais. Alors ce type de raisonnement appliqué aux sciences va nous conduire à émettre ce qu'on appelle les hypothèses ad hoc. On part d'une théorie principale qu'on veut défendre et qui va se faire attaquer. Par exemple, les faits existent, d'ailleurs j'en ai eu une. Quand on commence à attaquer en disant bah, « prouve, prouve qu'on peut, les faits existent, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de photographie ?» Euh, de la part de scientifiques euh, qui ont mis des protocoles pour montrer que les faits existent. Ce à quoi on fait une hypothèse ad hoc, une hypothèse auxiliaire, on va appeler ça pour euh, aider la théorie à survivre, ah, par contre, elle n'apparaissent qu'à ceux qui croient en elle. Alors ça, ça vous a l'air euh, peut-être probablement complètement euh, farfelu comme exemple, mais en fait, c'est très souvent comme ça, qu'on justifie le fait que l'homéopathie ne marche pas pour tout le monde. Ah, mais il n'y croyait pas, c'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est un petit peu facile. Donc si je devais modéliser un petit peu euh, de manière abstraite le fonctionnement d'une hypothèse ad hoc, ça commence par une hypothèse ou une théorie principale qui va être étayée enfin, dé, enfin, par ce qu'on appelle des hypothèses auxiliaires. Hypothèse auxiliaire 1, 2, etc., qui sont autant d'hypothèses qui vont servir à protéger la théorie principale contre des attaques. Et en fait, une hypothèse auxiliaire n'est pas toujours illégitime, mais quand il commence à y en avoir beaucoup, on peut se demander si elles ne sont pas ad hoc, c'est-à-dire si elles n'ont pas été créées de manière spécifique pour permettre à l'hypothèse ou à la théorie de survivre. Un exemple historique assez connu est celui du système géo-héliocentrique de Brahe. C'est-à-dire que... Euh, il y a quelques siècles, il était en compétition avec le modèle copernicien qu'on connaît actuellement, qui est le héliocentrique, c'est-à-dire que la, la Terre tourne autour du Soleil, et pas l'inverse. Dans le système de Brahe, bah, c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et pour pouvoir faire survivre sa théorie, il avait ajouté toute une série d'hypothèses auxiliaires qui permettaient d'expliquer des euh, trajectoires de planètes un peu anormales, et un certain nombre de données anormales. Et en fait... Au bout d'un moment, en science, quand une théorie commence à avoir beaucoup d'hypothèses auxiliaires pour la soutenir, eh bien, on peut se demander si ces hypothèses ne sont pas ad hoc, c'est-à-dire conçues spécifiquement pour pouvoir la défendre. Le problème, c'est que euh, finalement il n'y a pas de critère simple pour déterminer si une hypothèse est ad hoc et c'est souvent avec le recul qu'on s'en rend compte. En tout cas, si vous voulez approfondir ce sujet un peu complexe, je vous conseille d'aller lire toutes les réflexions épistémologiques autour de l'histoire du système héliocentrique et des hypothèses auxiliaires du système de Braille.